Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter le modèle traditionnel représentatif euh, par opposition à l'expérience qui est menée par ma voix. Tout d'abord euh, concernant le principe de la démocratie représentative. L'usage du terme démocratie représentative masque en réalité toutes les luttes idéologiques qui ont eu lieu pendant le processus d'institutionnalisation de la démocratie qui a vu le peuple se faire évincer progressivement des processus de décision directe, l'élection étant vue comme une délégation, une autorisation pour les gouvernants de gouverner la nation. Nous allons donc vous parler des deux principaux caractères fondamentaux du gouvernement représentatif selon Bernard Manin. Le premier caractère est l'autonomie des gouvernants, notamment par la prohibition du mandat impératif et l'évincement de l'idée de révocabilité des élus. Le gouvernement représentatif est un régime dans lequel les représentants ne sont pas tenus juridiquement par leurs électeurs et ne sont pas liés par les termes de leur mandat. Cette indépendance est permise par deux choses. La première, c'est la prohibition du mandat impératif tel que prévu à l'article 27 de la Constitution qui dispose que tout mandat impératif est nul. Le mandat impératif contraint le représentant à s'engager sur un programme et à ne pas y déroger. Quid du mandat impératif dans ma voix On vous en a déjà parlé dans la vidéo précédente, mais vous pouvez retrouver l'intégralité de cette réflexion ici. En second lieu, il y a l'absence de révocabilité des élus, ou encore appelé le processus de recall. En fait, ce processus est la matérialisation d'un droit de contrôle des représentants par les représentés. Il a l'avantage de mettre immédiatement en concordance la volonté des représentés et l'action des représentants, plutôt que d'attendre les prochaines élections pour sanctionner le personnel politique. Le second caractère, et l'élection, c'est la délégation de la prise de décision. Le principe fondamental de la démocratie, c'est la réitération de l'élection, c'est-à-dire le fait qu'il y ait l'organisation d'une élection de manière régulière, et qui va permettre de se prémunir d'une concentration de pouvoir se transformant en oligarchie, monarchie ou même un régime totalitaire. Le caractère démocratique de l'élection repose donc sur deux dimensions. La première dimension est celle de la responsabilité des gouvernants avec la non-réélection comme sanction. La seconde dimension est celle de la responsiveness, c'est-à-dire la prise en compte en amont de l'élection des souhaits des électeurs et de l'opinion publique pour orienter le programme du candidat. En substance, il reste tout de même un contrôle indirect de l'action des gouvernements. Néanmoins, tout cela reste à relativiser. En réalité, la prise en compte de l'opinion publique n'est pas toujours une réalité suivant de nombreux facteurs.